Lorsque l'on commence à faire un rapport, la première des choses à faire c'est de définir la première page en tant que page de titre car elle n'aura pas le même comportement que les autres. Donc ici nous la convertissons et nous insérons derrière un saut manuel, deux sauts de page avec un style première page également. Donc le style de la page apparaît ici en bas à l'origine c'était style par défaut et ces deux premières pages sont un peu spéciales car au niveau de l'entête des numéros, des pieds de page etc elles n'auront pas le même comportement que les autres pages Donc, suite à la première page qui sera celle de titre et à la deuxième qui sera celle de sommaire nous faisons une insertion de saut manuel avec un style qui va être le style par défaut et nous modifions le numéro pour que cela commence à 1. Ainsi, voilà, nous voyons ici le style par défaut. La première page numérotée sera celle-ci. Je peux lui mettre un pied de page et insérer un champ qui va être le numéro de page. Nous voyons bien ici que bien qu'il s'agisse de la troisième page, elle est numérotée en tant que numéro 1. Si j'insère d'ailleurs par la suite un saut manuel, sans rien définir, nous voyons que la page est numérotée 2. Et nous avons bien des numérotations de pages automatiques. L'avantage du saut manuel et lorsque l'on tape un titre en haut d'une page, nous aurons beau rajouter des espaces, le titre restera toujours en haut de la page. Si le texte de la page précédente déborde, alors automatiquement il restera en haut de la page, mais sur la page suivante. Donc ici je vais taper un titre de type titre 1, un titre de type titre 2 et comme dans un rapport avoir un paragraphe ce que l'on va faire c'est que le titre 1 nous le sélectionnons en tant que titre 1 dans les styles le titre 2 en tant que titre 2 et là nous laissons le style par défaut je vais faire la même chose au niveau de la page 1, comme si nous avions un vrai texte. Sur la page de sommaire, nous faisons insertion. Puis nous allons dans table et index. Ici on peut taper le titre, en l'occurrence ici sommaire, et il va créer une table avec les niveaux de titres, donc là j'ai le titre 1, titre 2, ce qui fait deux niveaux. Je vais donc mettre niveau 2, j'appuie sur OK, ici nous remarquons une option qui est de protéger contre toute modification manuelle, il est possible de la décocher si vous souhaitez modifier manuellement, et lorsque l'on appuie sur OK, on a notre sommaire, avec les numéros de page et les titres. Donc ce que nous avons créé ici et là. Si on rajoute du texte avec des nouveaux titres 1, titre 2, nous remarquons que sur le sommaire, ceux-ci ne se mettent pas automatiquement. Il faut faire un clic droit et actualiser le sommaire, afin qu'ils apparaissent. Pour la première page, nous créons le titre du document et le titre de document aura pour style le titre principal. Étant donné que l'on ne souhaite pas forcément que le titre principal ou titre 1, titre 2, les paragraphes ou même ces styles-là, soit ceux qui, qui sont par défaut. Pour les modifier automatiquement, nous pouvons faire un clic droit sur le titre 1, éditer le style de paragraphe et changer différents éléments. La première des choses à faire pour le style de paragraphe, c'est de cliquer sur actualisation automatique. Et là, nous pouvons changer la police, la taille, rajouter des couleurs, des effets, souligner, etc. Et lorsque nous cliquons sur OK, nous voyons que le titre 1 ici a bien changé de forme, mais également tous les titres 1 concernés dans le document. Nous pouvons faire de même pour chacun des éléments. Ici dans le sommaire, nous voyons qu'il y a un style par défaut qui est table de matière niveau 1. En faisant un clic droit, éditer le style de paragraphe, nous pouvons mettre le texte en gras et changer sa couleur. Ainsi, tous les titres seront automatiquement mis à jour. Il est aussi possible de rajouter des entêtes, ce qui est assez classique d'un document en cliquant sur Insertion, en tête, et là on sélectionne le style de page sur lequel nous souhaitons que cela s'applique. En l'occurrence ici, je vais le mettre sur le style par défaut. Et nous remarquons que cette en tête est visible ici, également sur toutes les pages qui ont le style par défaut, mais ce n'est pas visible sur le sommaire ni sur la première page du document qui ont un style Première page.